La théorie de Piaget postule que nous devons passer par quatre étapes de développement cognitif. Le premier est le stade sensorimoteur. Le second est le stade préopérationnel. Le troisième stade des opérations concrètes et le quatrième stade des opérations formelles. Une fois que nous avons franchi toutes les étapes avec quelques différences d'âge, nous serons en mesure d'atteindre la pleine intelligence humaine. Stade sensorimoteur, de la naissance à deux ans. Avec le stade sensorimoteur, nous développons nos expériences par nos cinq sens. Notre cerveau veut voir, sentir, goûter et toucher le plus possible. Premièrement, nous commençons par des réflexes simples. Petit à petit, nous développons nos premières habitudes. À partir de quatre mois, nous prenons conscience des choses qui dépassent notre propre corps. Et puis avec l'avancée de moi, nous apprenons à faire des choses intentionnellement, ce qui contribue au développement de la mémoire de travail, ou ce que Piaget appelle la réalisation de l'objet permanent. Auparavant, lorsque notre mère cachait un nounours, nous pensons qu'il était parti. Après, nous comprenons que les objets contiennent d'exister même quand on ne peut pas les voir. Nous commençons à, de... à devenir curieux à propos de tout. Nous voulons sentir les fleurs, goûter la nourriture, écouter le, les sons et parler à des inconnus. Pour explorer davantage, nous apprenons à nous asseoir, à trotter, à se maintenir debout, marcher et aussi courir. Cette mobilité physique accrue conduit par conséquent à un développement cognitif accru. Mais nous restons égocentriques. Nous ne pouvons pas per percevoir le monde que de notre propre point de vue. Le stade préopérationnel de 2 à 7 ans. Nos pensées sont principalement catégorisées par les fonctions symboliques et les pensées intuitives. Nous avons beaucoup de fantasmes et nous croyons que les objets sont vivants, car nous ne sommes pas en mesure d'appliquer des, opér des opérations cognitives spécifiques. Piaget appelle cette étape préopérationnelle. Nous apprenons à parler à comprendre que les mots, les images et les gestes sont des symboles pour autre chose. Lorsque nous dessinons notre famille, nous ne nous préoccupons pas de dessiner chaque personne à l'échelle, mais plutôt des significations symboliques. Nous aimons jouer à faire semblant, ce qui nous permet de faire l'expérience de quelque chose de nouveau et apprendre beaucoup. Vers l'âge de 4 ans, la plupart d'entre nous deviennent très curieux et posent de nombreuses questions. Nous voulons tout savoir. On peut appeler cela la naissance du raisonnement, primitif. Piaget appelle ça l'âge intuitif. Car, même si nous croyons que nous avons beaucoup de connaissances, nous n'avons aucune idée de la manière dont nous l'avons acquis. Notre réflexion à ce stade reste encore égocentrique. Nous pensons que les autres voient le monde comme nous et on ne comprend pas toujours à cet âge qu'ils le voient différemment. 3. Le stade des opérations concrètes, de 7 à 11 ans. Nous découvrons enfin la logique et nous développons des opérations cognitives concrètes, telles que la classification d'objets dans un certain ordre. Un exemple de ceci est le raisonnement inductif, qui signifie que si nous voyons quelqu'un en train de manger un gâteau, nous pouvons tirer une conclusion et ensuite faire une généralisation. Et maintenant, nous développons le concept de conservation. Nous comprenons que si nous versons du jus d'un petit verre à un autre plus long, la quantité restera la même. Notre petite sœur choisira le plus grand verre en pensant qu'il aura plus. Par la même logique, nous pouvons comprendre que 3 plus 5 égale 8, mais aussi 8 moins 3 égale 5. Notre cerveau apprend à réorganiser nos pensées pour classer et construire des opérations et des structures mentales opérationnelles. Par exemple, nous savons maintenant que nous pouvons inverser une action en faisant le contraire. Excités par nos nouvelles capacités mentales, nous les appliquons dans les conversations, les activités, lorsque nous apprenons à écrire et à l'école. En conséquence, nous apprenons à mieux se connaître. Nous commençons à comprendre que nos pensées et nos sentiments sont personnels, et pas nécessairement ceux des autres. Cela signifie que nous apprenons à nous mettre à la place de quelqu'un d'autre. 4. Le stade des opérations formelles, à partir de 12 ans. Une fois nous devenons adolescents, nous devenons officiellement opérationnels. Nous avons maintenant la capacité de penser plus rationnellement sur les concepts abstraits et les événements hypothétiques. Nos capacités cognitives avancées nous permettent de comprendre le résumé des concepts abstraits tels que le succès et l'échec, l'amour et la haine. Nous formons une compréhension plus profonde de notre propre identité et de notre moralité. Nous pensons maintenant aussi que nous comprenons pourquoi les gens se comportent comme ils se comportent et pourquoi ils deviennent plus compatissants. Notre cerveau peut maintenant faire des raisonnements déductifs, ce qui signifie que nous pouvons comparer des déclarations et atteindre des généralisations logiques. Nos nouvelles compétences mentales nous permettent de planifier notre vie systématiquement et par priorité. Et nous pouvons faire des hypothèses sur les événements qui n'ont pas de relation nécessaire avec la réalité. Nous pouvons maintenant philosopher et penser à penser à nous-mêmes. Notre nouveau sens pour notre identité crée également des pensées égocentriques et certains commencent à avoir des identités imaginaires et les regarder tout le temps. Piaget croyait en apprentissage tout au long de la vie. Mais il a insisté sur le fait que la phase opérationnelle formelle est la dernière étape de notre développement cognitif. Jean Piaget était intéressé aux animaux au début. Et il a publié son premier article scientifique sur les oiseaux en 1907 alors qu'il n'avait que 11 ans. En 1920, il a commencé à travailler avec des tests d'intelligence standardisés. Il a constaté que les jeunes enfants font systématiquement les types d'erreurs que les enfants plus âgés ne font pas. Il a conclu qu'il pense différemment et il a consacré le reste de sa vie à étudier le développement intellectuel des enfants.